Dans ce tutoriel, on va voir comment créer un nouveau projet sur Github. On est ici dans une organisation Github. Et ce bouton vert New va nous permettre de créer un nouveau projet, un nouveau repository. Quand je clique sur ce bouton, j'arrive sur un formulaire pour créer ce projet. Je dois donner un nom à mon repository. Euh, on va éviter de mettre des accents, de mettre des caractères bizarres ici je vois qu'il n'aime pas ça et il appellera mon repository tiret à la place donc je vais plutôt dire mon projet je vois qu'il sera créé avec un tiret donc si vous laissez des espaces vous aurez des tirets à la place la convention c'est des tirets au milieu plutôt que des tirés en bas Donc, si vous voulez mettre des tirets, mettez les comme ça on peut remplir le champ en description ça peut être utile par la suite pour comprendre à quoi sert ce projet On peut décider si ce projet sera public. Toute personne qui navigue sur GitHub peut arriver sur ce projet. Ou privé. je serai la seule personne à pouvoir le voir, moi et les personnes que j'invite à collaborer. Ensuite, j'ai quelques petites options ici. Je peux initialiser le repository avec un fichier readme. Ça veut dire qu'il y aura un fichier texte qui sera créé, qui sera nommé readme, et qui contiendra le titre et pourra accueillir un descriptif un peu plus détaillé. Pour l'instant, je ne vais pas prendre cette option. Je pourrais aussi ajouter un fichier gitignore, ce qui est pratique, ça permet de, de définir quels sont les noms de fichiers qui devront être ignorés. Par exemple, les fichiers temporaires, bref, tout ce qu'on n'a pas envie de mettre dans GitHub en général. Je peux aussi choisir une licence si je décide de publier mon projet sous une des licences open source qui sont reconnues sur GitHub. Pour l'instant, je ne choisis aucune de ces options. Je vais créer un repository complètement vide. Ça travaille et c'est fait. Je viens de créer donc un projet. Je vois ici son nom. Je vois qu'il est privé. J'ai un bouton ici pour inviter d'autres personnes à venir collaborer et j'ai quelques informations techniques incompréhensibles ici. Um, j'ai un lien qui permettrait de lancer maintenant GitHub Desktop pour y ajouter des fichiers dans mon ordinateur et j'ai ici quelques petits raccourcis qui sont très pratiques um, « Get started » donc « Démarrer by creating a new file » ce lien permet de créer un nouveau fichier « Or uploading an existing file » donc si j'ai par exemple un fichier HTML que j'ai envie de mettre en ligne je pourrais cliquer là-dessus j'arrive sur l'interface qui me permet de faire un glisser-déposer ou de choisir des fichiers qui vont être ajoutés. Il va s'agir d'un commit, donc si je fais ça, je pourrais mettre ici le titre, le nom de mon premier commit. L'autre option, c'est Create New File, Créer un nouveau fichier. Si je clique ici, j'ai la possibilité de créer un fichier. Donc par exemple, je peux remplir index.html. N'oubliez pas les terminaisons de vos fichiers. Et je peux créer ici le code HTML de mon projet. Ce n'est pas un code très complet, mais vous voyez le principe. Ici, on va faire un commit. C'est-à-dire un message dans l'historique du projet. Et en cliquant ici, le fichier est créé et mon repository, mon projet, commence à se remplir. Voilà, vous voyez maintenant comment ça marche, comment on peut créer un nouveau projet dans l'interface de GitHub, tout simplement.